Asseyez-vous ou allongez-vous tranquillement. Vous portez l'attention sur votre respiration. Vous suivez le flux de l'air sans rien faire de particulier. Et vous allez porter votre attention sur les pieds. Vous observez les sensations qu'il y a au niveau de vos pieds. Chaleur, picotement, ou toute autre sensation. Vous montez maintenant au niveau des mollets. Au niveau des cuisses. Vous observez maintenant les sensations au niveau du bassin. Au niveau des abdominaux. les sensations dans les lombaires. Vous observez maintenant les sensations au niveau de la poitrine. Dans le dos. Les sensations au niveau des mains. Dans les avant-bras. dans les bras, vous observez maintenant les sensations au niveau des épaules, au niveau du cou. de la nuque, toutes les sensations au niveau du visage, Les sensations dans l'ensemble du crâne. Et maintenant, totalement relâché, vous portez l'attention sur l'ensemble du corps, les différentes sensations qu'il y a sur toutes les parties du corps, uniquement en tant qu'observateur. Vous observez les lieux de tension, de relâchement, les sensations de froid, de chaleur, de picotement, ou alors l'absence de sensations. Et tranquillement, vous commencez à bouger les pieds, les mains, les mollets, les avant-bras, les cuisses, les bras, les épaules, le ventre, la poitrine, le cou. Et vous sollicitez tous les muscles du visage en grimaçant tranquillement. Et enfin, vous ouvrez les yeux et vous vous levez.